Normalement, euh, on a besoin d'être un peu chauffé. Donc, si vous pouviez juste applaudir. Merci. Je me, sens, je me sens soutenu. Je me sens soutenu parce que la salle est grande. Vous êtes dispersés. Donc, c'est compliqué de, de suivre chacun. Alors, do we, need, do we still need uh, European tech Évidemment, c'est une question qui est volontairement provocatrice. Vous l'avez compris. Et pour répondre à cette question... Alors, je voudrais juste pouvoir voilà, passer les slides. Et en fait, pour répondre à cette question, je voudrais commencer par vous parler de l'histoire d'un homme. Un homme qui s'appelait André, qui est né en 1924 et qui, euh, à l'âge de 19 ans, alors qu'il préparait le concours d'entrée à Polytechnique, s'est engagé dans la résistance à Lille dans un réseau qui s'appelait La Voix du Nord et qui a donné le journal qu'on connaît. Et neuf mois plus tard, il a été arrêté, arrêté par la Gestapo. Il a été torturé. Il a été condamné. Il a été condamné à être fusillé. Et miracle, il a réussi à s'évader. Il est resté caché pendant trois mois, entre juillet 44 et septembre 44, entre la Belgique et la France, en rampant dans les champs de blé, en sautant des tramways en marche pour éviter la Feldjandamrie et les Gestapo qui étaient à ses trousses. Et grâce à la libération de l'île, il a pu retrouver le cours de sa vie. Et puis, 30 ans plus tard, cet homme, il a eu des enfants. OK. Bon. Il a eu quatre, trois filles et un garçon. Juste là, rien d'incroyable. Sauf que ce qu'il a fait tout de suite, c'est que ses enfants, il les a envoyés en Allemagne. En Allemagne, pour étudier d'abord, et puis euh, pour s'installer. Et aujourd'hui, sur les quatre, il y en a trois qui vivent en Allemagne, dont une ici à Berlin. Et pourtant, l'allemand, c'était la langue de ses bourreaux. C'était la langue qu'il entendait dans ses cauchemars. Chaque nuit, il faisait des cauchemars. Et ses cauchemars étaient en allemand. Et pourtant, il a fait ça. Et pourquoi il a fait ça Parce qu'il avait une obsession, c'était la réconciliation franco-allemande. Et pourquoi la réconciliation Parce qu'il voulait une Europe en paix et une Europe prospère, une Europe forte. OK. Pourquoi je vous raconte ça Quel sujet avec quel rapport avec la tech Il se trouve que André, après avoir fait Polytechnique, est devenu un ingénieur brillant, un des leaders de la tech de son époque et qu'il a notamment contribué à développer les premières liaisons intercontinentales par satellite et qu'il a notamment contribué à créer ce qui est aujourd'hui un des plus grands radiotélescopes du monde à Nancy, en Sologne. Et si vous êtes intéressé par l'astronomie, je vous invite à aller visiter le site remarquable de Nancy. Ça aurait été facile à son époque de céder aux sirènes du Plan Marshall. Les Américains arrosaient. Les compagnies américaines étaient les leaders de la tech IBM, Texas Instruments, Hewlett-Packard. Et il a eu d'ailleurs, il a eu des propositions, il a eu des ponts d'or pour aller travailler chez Texas Instruments. Il a refusé. Il a travaillé en Europe, il a contribué à développer une société qui s'appelait la compagnie d'électricité qui est devenue, après multe, fusion, acquisition, etc., Thales. Voilà. Et il a fait tout ça parce qu'il avait une conviction, c'était que la, la souveraineté de l'Europe et la prospérité de l'Europe passent par la technologie. Et qu'on ne peut pas laisser à qui que ce soit d'autre, que ce soit américain ou asiatique, le privilège d'être un leader de la technologie. Vous l'avez peut-être compris, c'était mon père. Pardon. J'ai encore un tout petit peu de mal à en parler au passé. Donc vous, vous doutez bien que si je vous ai raconté ça, c'est parce que je suis absolument convaincu qu'on a tous un devoir vis-à-vis -vis de nos pères, qu'on a tous un devoir de préserver la technologie européenne et qu'on a tous ici un rôle à jouer pour ça. C'est pas juste l'affaire des gouvernements, c'est pas juste l'affaire de la Commission européenne, c'est pas juste l'affaire des accords entre les grandes compagnies, c'est l'affaire de tous ici dans cette salle. Parce que tous ici dans cette salle, à un moment donné, soit vous développez, soit vous achetez de la technologie. Et à chaque moment où vous allez avoir à choisir une technologie, vous allez avoir le choix entre une technologie européenne ou une technologie en général américaine. Alors vous connaissez déjà les, les GAFA. Les GAFA c'est un fait. Aujourd'hui, on, on vit dans une dictature qui est la dictature des GAFA, qui est une dictature de fait par absence d'alternative. Je suis le premier à utiliser un iPhone, à utiliser Google tous les jours. C'est comme ça. On n'a pas d'alternative. Donc, on les utilise. Dans le domaine des Martech et Atech, on a les sapots, voilà, ici représentés. Alors d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai commencé à préparer cette keynote, c'était les SAIO, parce que le P était un I, parce que IBM était dans la course. Il se trouve que depuis quelques semaines, IBM a jeté l'éponge. Et c'est complètement séparé de toute sa division marketing. Et ce qui prouve bien d'ailleurs une chose, c'est qu'à l'échelle de ces boîtes-là, ces technologies, c'est finalement euh, la cerise sur le gâteau. Et ils peuvent s'en débarrasser du jour au lendemain pour des décisions stratégiques. Ce qu'a fait IBM, mais ce qu'avait fait avant Experian ou euh, Alliance Data System. Et ça prouve aussi une chose, c'est que ce n'est pas simple comme, euh, euh, comme univers. Et qu'il faut être très focus sur cette euh, technologie pour arriver à la développer. Alors donc, on a les sapots. Est-ce qu'il y a des alternatives aux sapots Oui, oui et oui, il y en a beaucoup et vous en avez ici dans ce centre de conférence un échantillon, mais vous avez en Europe une multitude de technologies qui peuvent largement rivaliser avec chacun des quatre sapots qu'on a vus. Et le sujet a été pris d'ailleurs par beaucoup d'organisations. Et on a eu récemment à Paris VivaTech. Peut être certains y sont allés et vous aurez remarqué qu'à VivaTech, il y avait un track United Tech of Europe. Vous aurez remarqué qu'à l'occasion des élections européennes, il y a un collectif de plusieurs associations digitales en Europe, dont France Digitale, qui ont publié un manifeste United Tech of Europe et qui ont porté ce sujet auprès de tous les représentants du, des peuples européens en disant c'est important de préparer le terrain à une technologie européenne. Parce que nous sommes aujourd'hui, nous, en Europe, comparés aux Asiatiques, aux Chinois et aux Américains, sur un marché beaucoup plus fragmenté et donc beaucoup plus difficile pour nos startups de se développer. Alors, on n'est pas là pour parler, mais on est là pour dire que ce sujet là n'est plus un sujet tabou. Vous Ici, en tant qu'acheteur de technologies, vous pouvez assumer d'avoir une préférence pour des technologies européennes. Non, ce n'est pas ringard d'acheter européen. Non. Je vais vous dire ce qui est ringard. Ce qui est ringard, c'est de se laisser enfumer par le marketing hollywoodien des sapots qui vont vous faire croire que vous avez besoin d'aller sur Mars alors que vous avez juste besoin de prendre un TGV pour faire Paris-Bordeaux. Ce qui est ringard... C'est de considérer ces appels d'offres comme une liste de features et que c'est celui qui aura la plus longue liste de features qui forcément a la meilleure technologie. Et on oublie complètement le qualitatif, on oublie complètement les cas d'usage métier réels. Ce qui est ringard, c'est d'oublier complètement le coût d'utilisation, le total cost of ownership de ces solutions. Parce que ces solutions nécessitent des armées, D'experts, des armées d'intégrateurs pour les faire tourner parce qu'elles sont brinque-ballantes, parce que ce sont des solutions qui sont issues de multiples acquisitions. Et donc, considérer un coût d'utilisation, c'est considérer l'ensemble des ressources que vous mettez à disposition pour utiliser ces solutions. Et puis, ce qui est ringard, c'est de ne pas considérer en tant que décisionnaire, manager, les opérationnels qui, au quotidien, ont besoin d'avoir. Un service empathique et bienveillant qui leur répond et qui leur répond de manière constructive et positive pour les faire avancer dans leur business. Voilà, ça, tout ça, c'est ringard. Et aujourd'hui, les sociétés européennes répondent mieux sur tous ces aspects-là que les sapots. Du coup, ne gardez pas les deux pieds dans le même sapot. Variez les plaisirs. Et prenez des techno européennes à service égal quand elles sont là. On a clairement besoin de cette prise de conscience au niveau des grandes sociétés pour privilégier à service égal, à coût égal, le développement des sociétés européennes. Et... En faisant ça, je peux vous dire une chose, c'est que vos enfants vous remercieront parce qu'ils auront des emplois épanouissants en Europe et qu'ils ne seront pas obligés d'aller à Shenzhen ou dans la Silicon Valley pour trouver des, des emplois qualifiés, bien payés et avec des perspectives d'avenir. Alors je dis, oui, je dis vive les sociétés européennes, je dis vive celles qui sont représentées ici. Désolé, je ne vais pas pouvoir les citer tous, mais vive Isance, vive Caméléon, vive Rich Five Vive Commander's Act, toutes ces sociétés qui ont des concurrents US, mais qui rivalisent et qui rivalisent encore mieux même que ces concurrents US. Et puis, vous me permettrez bien évidemment de, de dire aussi vive Actito, hein, quand même, parce que c'est une belle société européenne dont je suis très fier. Et notamment, je suis fier d'une chose, c'est que lors de notre dernier événement euh, conférence annuelle, un de nos clients, la Croix-Rouge, a dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux qui l'ont dit actitos ça a été une vraie libération. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne me croyez pas. Allez voir la vidéo. Ils étaient chez Adobe. Okay. Ils ont choisi Actito, ils ont basculé. Et elle dit, on a été libérés parce que nos équipes marketing ont enfin pu faire avec Actitos ce qu'elles étaient censées faire, c'est-à-dire créer des scénarios d'engagement client de manière fluide et productive, tout simplement. Eh bien, Si je peux libérer mes clients, ben quelque part, je pense qu'on aura contribué à poursuivre la mission de nos pères. Merci.